Salam alaikum, je me présente, je suis le docteur Louaïd, je suis enseignant en microbiologie médicale, d'accord, et là je vous fais le microflash 05 bis, d'accord, bis, ça veut dire que c'est un peu le microflash 05, et en fait, je sais pas, j'ai eu l'impression que le microflash est bien le frottis, d'accord, alors j'ai la vidéo, je détaille un peu comment réaliser un frottis pour la coloration de grammes et pour les autres colorations. D'accord, je vous montre les étapes. Et puis aussi, finalement, shift avec Galimicroflash et pour chaque microflash, je vous donne un peu une idée où est-ce qu'il se situe. Le programme d'enseignement vers la microbiologie médicale. D'accord. Donc, le de microflash, c'est en rapport à le cours sur la structure bactérienne c'est quoi une bactérie D'ailleurs, je conseille à c'est la première fois que je fais des micro Ils les micro la double 0, 0, et 02 Un peu, ils expliquent à la fois l'idée, le programme, mais un peu, où est-ce la microbiologie médicale Donc, c'est un rapport avec le cours de structure. Alors, on va commencer. Alors, pour la réalisation, c'est un froti bien sûr, c'est pour colorer les bactéries. Ils me présentent -ils comme les acteurs. Alors, bien sûr... Échantillon à analyser, en l'occurrence, c'est des urines, Quelle la c'est la lame, c'est c'est un peu le terrain, d'accord. Alors, je vais utiliser, on appelle ça une pipette pasteur, d'accord, vous allez voir à quoi elle sert, et puis surtout, surtout, j'aime ça, le bac Le bac benzène c'est, voilà, il y a une arrivée de le gaz, gaz butane, et puis, bien sûr, je suis le tabou, voilà, tout simplement. Ok, alors, je vais vous montrer. ici, c'est ici, maintenant montrer. Je vais vous montrer. le service. flamme, elle se visse. Je vais vous montrer. le débit vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous montrer la flamme. C'est la flamme une... de travail. La flamme bleue, elle assure une stérilité à, haine, à peu près de 20 à 30 cm autour du bec benzène. En microbiologie médicale, le bec benzène est indispensable. Donc, voilà. Donc, on est comme les acteurs. Donc, il y le film. Alors, le Haja Je vais prendre une goutte sur les urines, grâce à la pipette Pasteur. Euh, pour les gens, je t'imagine, il y a une hein? aspirée fumé, fumée. D'accord Si j'introduis ça, il y a une sorte de poire. on absorbe quelques gouttes sur les urines. Hein? OK Et pour ceux qui les refourent, ils n'ont qu'à regarder la vidéo. Ici, ils font médecine, je leur conseille vivement et Parce que vous n'allez pas voir que les urines. OK Croyez-moi, loin d'être le plus dégueulasse. Alors, okay, je prends une goutte de salicylure. Hafrah, fuk la lame, d'accord. Voici une lame, d'accord. Elle est la goutte de salicylure. On va dire que dans la première phase, telle le frotti, la réalisation de frotti. Alors, on va dire l'étalage. Je vais étaler, je vais faire être le mouvement, être voilà, le mouvement. Je vais essayer d'obtenir une losange moyenne, d'accord. Makarota, si vous voulez un centimètre sur deux centimètres d'accord, ça c'est l'étalage après, on va voir la deuxième phase c'est le séchage, on va on va mettre des bits le haut, automatiquement la flamme ou la safra ça veut dire que la température et est et c'est important parce que la température le but c'est d'enchauffer je vais que la goutte sur les urines légères on va mettre ça, je vais faire sécher on va mettre ça, on c'est un frottier, pas un barbecue D'accord et après, la troisième phase, au contraire, on a de complètement le débit sur la flamme de tous les bleus, et là, c'est la troisième et dernière étape, y à la phase de fixation. est ce que fixation Il y a des bactéries en hum. même temps, on a les qui sont en Donc, c'est la phase de fixation. Bien sûr, c'est trois passages rapides. Il y est froid, qu on ra et là, on a qui D'accord Il y a une pince, avec une pince pour, pour étendre le linge ou un truc qui ressemble. Ou voilà, je, fais faire, je vais passer ça trois fois au-dessus de la lame pour tuer les bactéries de Kadouaï. Donc, je récapitule la réalisation de le frottis c'est trois phases l'étalement, le, le séchage et la fixation. Voilà. Donc, il y les étapes de réalisation du de frottis j'obtiens ça à la fin. Regardez. Alors là, j'ai fait exprès de brûler un peu. Il ne faut pas le faire, bien sûr. Mon frottier est prêt. Il faut la trace. C'est lame que je vais colorer de plusieurs manières. Il y a beaucoup de colorations qui existent. Bon, bien sûr, ce n'est pas... On va surtout, surtout, la prochaine fois, parler, Inch'Allah, de la coloration la plus importante en bactériologie médicale. Il y a la coloration de grammes que je ferai, Inch'Allah, le prochain... Microflash, voilà. Je termine en vous parlant de Zacharias Janssen. C'est un Hollandais du début du XVIIe siècle et euh, même si les sources ne sont pas concordantes, mais on estime que c'est lui l'inventeur du microscope. Encore un Hollandais. À ne pas confondre avec Antoine de Wollevenhock, les rois le premier, il a observé les microbes. Et là, on lui attribue la découverte du microscope. Voilà. Sur ce, je vous dis salam alaikum, à très bientôt et à la prochaine inshallah.